Hola oh les Squeezos euh, Aujourd'hui une nouvelle vidéo subreddit euh, Aujourd'hui on va faire un subreddit euh, sur l'humour ça va être watch people die inside littéralement en français regarder les gens mourir à l'intérieur Alors Disclaimer ils vont pas euh, se tuer hein. Genre par exemple le chien euh, par exemple admettons le, le maître il va manger tous les pancakes devant le chien voilà. On va donner un petit exemple Ce chat qui boit du lait malheureusement il a une colorette et l'autre chat, qui se prend tout dans la face. Mais qui un chat comme ça, quoi Qui un chat Moi, je vous dis, mon chat, il fait ça. Mais je vous dis, l'autre chat, là, je lui fais lécher le sol, hein, Jusqu'à qu'il une goutte. Cela arrive au meilleur d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Ok, il a son petit verre, il le pose, il veut prendre son sac à main. Le pire, c'est qu'après, il faut payer le verre. Hein. Ça se voit, lui, là, il est dépité, il dit. Alors, de une, j'ai pas bu mon petit cocktail. Attention, l'alcool, bien sûr. J'ai pas bu mon petit cocktail euh, Fruit de la passion. Mais alors en plus, il casse le verre. En plus, il casse le verre. Rendez-vous compte, il casse le verre ce soir. À la fin, il est dépité. À la fin, il se dit Putain. Oh, je peux pas mettre une pause, mais putain. Putain, sérieux là. Encore quoi. Essaye de faire stop et perd ses chaussures. Ok, donc c'est un homme qui essaie de prendre une valise. C'est bon, il va essayer de retourner là-bas. Sauf que le tapis dit non. Va là-bas. Mon sac, je l'ai. Je l'ai. Position. faut Ah non, mais il pense vraiment que ça va tenir longtemps. Il pense que le mec, dans deux ans, tu vas retourner là-bas et tu vas le voir. Oui, t'as vraiment. Tu vas voir, il va arriver sur le tapis roulant. Ouais. Alors, bagage numéro 98, venez le prendre. Ah oh oui, mais en plus, il y a les chaussures qui s'ébarrent. Et aussi ses chaussures. ok. Oh non, le pauvre. Oh, T'imagines, ça, ça arrive dans l'avion, le mec, il embarque avec, euh, dans la soute. Un introverti parmi les extraverti. Je peux pas Ok, donc là, ils sont super contents. Ils dansent avec le staff. Non, mais elle, elle a pris de l'alcool. Lui, elle, non. Elle, ça se voit, elle veut juste décéder. Elle, ça se voit sur place, elle veut décéder. Là, elle fait un signe au caméraman et dit hey, Je te fais une petite augmentation si tu me laisses survivre, ok Ok. Là, là, là, elle fait Non, non, non, elle fait. Là, là, là elle a compris vers là que, que le caméraman ne peut rien faire. En plus, attends, Hashtagad, to Tokyo 2020, Hashtagad. Attendez, oui, moi je suis observateur. Voilà, ouais, Tokyo 2020, hashtag ad. Bravo les Français, hein, bravo les Français. Hein. Bravo les Français. Ok, dépose-le comme si c'était. Comme si c'était quoi Ok, donc une femme qui, est, qui a pris un peu d'école dans son milieu. Oh. Ah, je viens de comprendre. Quand il s'est baissé, en gros, ça a cassé son jean. Et lui, il fait rien, il continue il la filmer. Il continue à le filmer. Le pire, c'est qu'il continue à le filmer. Hein. Vous avez choisi mal. Ok, donc, mal ou femelle, je crois. Alors, je, je suis attiré sur un site chinois. Mais... C'est pas grave, je me prendre un virus. Regardez, elle a, elle a, elle a, la maîtresse, elle la une friandise, vas-y, trop bien, quoi. Et dans l'autre, il y en avait plein. Oups! Qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc il ouvre une porte. Oh, il la casse en la refermant. Ça se voit, il est en train de décider sur place, faudrait faire un même, le truc. Là, faut, je suis désolé, faudrait faire un même. Il ouvre. Hop là, allez, passez une belle journée, frérot. Hein? Ça se voit. Là, là je m'en fous, ça va être ma nouvelle photo de profil. Vous savez quoi Je fais un truc. De 20 likes. 20 likes. Je mets ça comme photo de profil. C'est un bon truc. Applaudir ce double coup dur. Ok, donc mis un truc. Voilà. On a c'est de l'argent pour la compter. Le truc, qui tombe. Le truc chiant, faut tout ramasser. Et heureusement, c'est sur la chaise et par terre. Il ramasse tout. Hop, ah la technique de la chaise. Oh, et le fait renverser. Là, il sait que la caméra a filmé. Il sait que la caméra a filmé Et que le vigile derrière est en train de se péter sa meilleure barre au monde. Bon, on... La tortue a perdu la course. Qu'est-ce que c'est la tortue oh. Oh. Oh. Il est dépité. Il va rentrer chez lui, il va chialer comme s'il était petit. Il est dépité, il est dépité. Il se revoit, il se met derrière les photographes. Pauvre homme. Les bières. Ok, tu veux une bière il, il en a sauvé trois. Hein. Les trois, elles sont sauvées. Pardon, monsieur. Pardon. Ah, servez-vous. Oh, lui, lui, celui qui somme la panique. On voulait prendre sa bière. Mais finalement, aide, hey, tiens. Ah, lui, c'est sûr, il est viré. Lui, il est viré, c'est sûr. Il est en dépression, il va arriver chez lui, il va être en dépression. C'est sûr, c'est le fils du patron qui voulait juste elle là parce que son père l'a forcé. Le pauvre voulait apporter le petit bâton. Il, il est super content. Il voit un bâton. Il fonce. Il fonce. Il l'a. Et puis là. T'as le chien qui le chip. Regardez. Il a, il a vu un bâton. Il s'est dit Oui, je vais le prendre. C'est pour la fête des pères. Là, il va l'apporter à son maître. là. Ça <rire> se voit, il est là. Là, il est en train de... À quoi ressemble le dernier jour de travail Là, elle prend tous les risques. Elle monte sur des bouteilles en verre. Oh je préfère le dire, c'est des bouteilles. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Envie de mourir. Elle s'échappe. Mais c'est qu'il y a des caméras. Je l'ai déjà vu sur Insta. Il y a tous ces caddies qui part. Et voilà lui vers la voiture. Il ramène ses caddies, sauf que lui. Aussi, il tamponne. Il, il s'excuse. Sauf qu'ils ont pas fini ces criminels. Ils par une autre voiture. C'est pas fini. Ah, mais, non, mais je vais le laisser mourir. Et lui, les autres caddies. Ils ont aussi tamponné. Et les autres caddies. Eux aussi, ils vont tamponner l'autre voiture. Et là, il ne sait plus quoi faire. Là, elle est dépassée. Le pauvre. Reste pas toi. Une minute deux secondes plutôt. Une, Une seconde de silence pour Jérôme. 26 ans. Qui va maintenant déménager. Eh bien, c'est des proches. En gros, le truc, il est juste derrière lui. Et le mec, il a le culot de le mettre en haut du tout Et tout ça pour. Qui se cogne. Qui se cogne contre la barre. Ça se voit à la fin, il va arrêter. Il va arrêter. Il va arrêter le golf. Que tu es coupable. Quand tu es coupable. <rire> Il est encore dans le pot. Je suis une fleur. Je suis une fleur. J'ai fait tomber la fleur, mais je suis encore une fleur. Je, je, je suis une fleur. Oui, je suis une fleur. La maîtresse est dépitée. Et lui, pour l'instant, je suis une fleur. Why wow, les squeezos. On va terminer sur cette magnifique vidéo. Euh, vraiment pour merci pour toute la force que vous m'envoyez tous les jours. Vraiment merci. N'hésitez pas à la voir euh, la nouvelle vidéo en formation de la mise à jour pour tous les youtubeurs. Je préfère le dire parce que en général vous allez jusqu'à la fin. Pour ceux qui vont jusqu'à la fin, n'hésitez pas à les liker voilà et regarder cette nouvelle vidéo. Elle est trop bien. Elle est aussi disponible sur TikTok. Euh, en vrai, sur TikTok, mais alors là, sur TikTok. Vraiment, suivez mon compte TikTok. Je, le, je la posterai sûrement sur Instagram. Sûrement mon Instafix. Hop là, j'assène de score. Hop. Mais surtout, ce qui m'a le plus euh, pris, c'est sur TikTok. Regardez-moi ça. Magnifique chat. On fera une vidéo TikTok. Vous en faites pas. Ça arrive. Ça arrive. Mais regardez. Regardez, 544 vues, 19 j'aime, 19. Voilà, elle est aussi disponible sur TikTok, donc euh, je l'ai amorti, on va dire. Je dans la qualité de TikTok, voilà, j'ai assez de score. Même ce hein. même, c'est exactement pareil. 16 abonnés, donc euh, seuls les bons me suivent. Et euh, si dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Comme ça au moins euh, je fais euh, j'en je ferai plus des vidéos comme ça. Voilà, dites-moi les, les vidéos que vous adorez. Sinon merci Tito3450 pour ton follow. Voilà. Et merci Lascana euh, d'avoir passé sur le live. Euh, ça fait plaisir, frérot. Voilà. Euh, sur ce les Squeezos, euh, je vous remercie pour la force que vous envoyez. Vraiment, merci. Mais merci, merci. Dites-moi en commentaire euh, quelle vidéo vous voulez voir le plus souvent. Voilà, euh, je sais pas, des dégâts TP, des best-of, euh, un peu de tout. Sur ce, les gars, suis